Hey! Hey! Hey! Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi aussi, je vais bien. Donc, ce qui suppose que tu vas bien. <rire> je me suis dit, vu qu'on est en février, c'est une vidéo qui peut être bien de tourner pour ce mois-ci. Donc, euh, si la vidéo n'est pas top, je ne la publierai pas. Si tu vois la vidéo, c'est que je l'ai trouvée pas mal. Alors, le commentaire, je vais vous le lire quand même, c'était marqué. Je ne sais pas si, si ça a été abordé dans les prochaines vidéos ou anciennes, mais j'aimerais que tu fasses une vidéo dans laquelle tu parles des choses qu'on doit savoir, savoir faire avant de se marier. Merci beaucoup pour cette série très inspirante. Merci à toi, Mélissa, R.H.T. <rire> euh, donc, du coup, ouais. donc, euh, merci pour cette idée de vidéo. Je vais aller dans le savoir-faire. Euh, souvent, on nous a dit, il a été dit, il a été répété, à ce qui paraît. <rire> euh, il est dit que il faut, la femme doit savoir-faire à manger. Si vous ne savez pas encore faire à manger et que vous aspirez au mariage, je vous dirais, apprenez déjà. En plus, aujourd'hui... Il n'y a pas vraiment d'excuses. En fait, personne ne peut dire qu'il ne sait pas faire à manger parce que sur YouTube, tu as absolument tout. Ce conseil-là qu'on dit souvent aux femmes, pour ma part, je pense qu'il ne s'applique pas qu'aux femmes et qu'un homme doit aussi bien savoir faire à manger, savoir préparer. Parce que je sais pas, euh, des fois, on a des origines différentes et si euh, la femme que tu épouses n'est pas de ton origine, garçon, et tu as envie de manger un plat, typiquement de ton origine et qu'elle ne sait peut-être pas faire et que par exemple ta famille n'habite pas dans la même ville que toi apprends-le de tes parents comme ça tu auras vraiment la façon dont toi tu aimes faire tu vas bien préparer tu pourras manger, lui faire goûter et toi après tu pourras même lui apprendre et c'est un conseil qu'il faut appliquer pour les deux l'homme et la femme, voilà c'est juste que souvent on dit ça aux femmes et je trouve pas assez aux maris et moi j'ai été vraiment bénie de Dieu mon mari il sait faire à manger je sais faire à manger. On se nourrit très bien à la maison. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je n'ai pas préparé la vidéo. Et maintenant que je parle là, je me dis que j'aurais dû préparer. Ton mari ou ta femme, c'est l'enfant de quelqu'un. Okay? Ton conjoint, c'est l'enfant de quelqu'un. Et euh, ce quelqu'un, donc ta belle famille, lui a donné une éducation. Lui a donné une façon de voir les choses. Euh, il a grandi euh, selon des idées. Il faut que tu t'adaptes au fonctionnement de ton mari sans pour autant euh, faire des compromis concernant tes convictions à toi, sans pour autant euh, te changer toi. ok Tu t'adaptes, mais tu ne te changes pas. En fait, il faut voir les différences de ton mari comme des potentiels points positifs à rajouter dans ta personnalité. Parce que, je vous le dis, on ne connaît pas une personne. Déjà, on ne va jamais connaître parfaitement une personne. Mais tant que tu vis pas Voilà, ça sent bon maintenant. Mais tant que tu vis pas avec cette personne, tu ne la connais pas. Francis, ça faisait 7 ans qu'on se connaissait avant de se marier. Et quand on s'est marié, bah j'ai vu des phases de Francis que je ne soupçonnais pas. Il a vu des phases de moi qu'il ne soupçonnait pas. Parce que quand tu quand es chez toi, bah vraiment là, tu vas te lâcher. Tu es chez toi. Tu ne peux pas faire semblant. Hein. Tu ne peux pas vivre avec une personne en faisant 24 heures euh, semblant. Et il faut te dire que, ouais, c'est comme ça. Je pense aussi au conflit. En fait, quand tu es mariée, je vous promets. Après, je ne sais pas s'il y a des femmes mariées qui passent pas là. Dites-moi si vous aussi, ça vous fait ça. Mais quand tu es mariée, la moindre petite chose que ton mari te fait. Alors qu'avant, au temps de fiançailles, tu pouvais passer dessus, flap, au mariage, quand tu es mariée. En tout cas, moi, ça me fait ça. Quand je suis mariée, j'ai l'impression que c'est énorme. En fait, ça s'amplifie. Les petits, les petits conflits de rien du tout, ça s'amplifie tellement. Et euh, ouais, je pense que souvent, au début de mariage, on a des conflits. Moi, grâce à Dieu, encore, moi, pour moi, tout n'est que grâce. Grâce à Dieu, j'ai une éducation de mes parents. Ou en fait, euh, je, je sais que tout s'arrête par la, par la parole, tout s'arrête par la discussion. Et je pense que c'est ça en fait ce que je vais vous dire. C'est de ne pas laisser les petits conflits que vous allez forcément avoir au début du mariage euh, être des causes de rupture, être des causes de divorce. Dernière chose, mais première chose, tu vois, dernière chose, mais plus importante, on finit toujours par la meilleure. On me dit souvent ça, non On finit par la meilleure. Je ne sais plus. On garde les meilleurs pour la fin Bien, yeah. concernant ta relation avec Dieu, euh, il faut savoir que chaque personne a sa relation avec Jésus. Dieu te connaît toi individuellement, Caroline, et il connaît Francis individuellement. Euh, quand tu vas te marier, il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans ta vie. Et là, il faudra créer en fait cette euh, rencontre entre guillemets. Parce que Dieu, il sait déjà tout, il nous connaît déjà, tu vois, il nous connaît avant nous. Mais c'est pour nous, en fait, pour que nous, on apprenne. Il faudra créer cette rencontre, Dieu, Caroline, Francis, qui font un aujourd'hui. Tout en gardant cette relation que tu as aussi individuellement. Et je pense que c'est très difficile à mettre en place. Mais qu'une fois que c'est mis en place, les gars, il faut tellement tenir ça précieusement. Précieux, c'est tellement précieux. Moi, je trouve que c'est tellement important. Dites-moi si vous, vous trouvez que c'est important après, je sais que grâce à Dieu, il y a aussi des gens qui, avant d'être mariés, passaient beaucoup de temps dans la prière ensemble. Et ça, si vous faites ça, les gars, vous avez tellement mon respect. Et je vous dis de garder ça parce que c'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Voilà, je ne sais pas si j'ai dit des trucs intéressants. Je pense que oui, j'ai essayé en tout cas. Je n'ai pas vraiment réfléchi. J'ai voulu vraiment que ce soit authentique. Si tu n'as pas vu mes anciennes vidéos, je t'invite à aller les voir. Et à euh, à commenter si toutefois tu en as envie, on ne force personne ici. Tout le monde est libre. On est en France, hein? est un pays de la liberté, on a dit. Voilà. Mais en tout cas, euh, passe une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo a du sens. Bye!